Pollyanna, euh, je travaille dans l'entreprise depuis presque cinq ans. L'accueil passe avant tout par la bienveillance, par le sourire, par la patience. Euh, c'est dynamique, c'est vivant, euh, il y a toujours des nouvelles personnes. Être vraiment multitâche. Mais vraiment, vraiment multitâche. <rire> C'est euh, le courrier qui arrive, les clients qui arrivent, il faut accompagner des personnes. Je commence avec les prises de poste, donc les filles elles commencent euh, les appels le matin quand elles arrivent. Euh, s'il y a des problèmes, il faut gérer entre euh, nous pour voir s'il y a des remplacements à faire. Heureusement, j'ai une équipe de choc, donc il y a très peu de soucis généralement. Je vais voir les filles une fois par semaine, je passe sur chaque site, je regarde aussi comment ça se passe. On a des hôtes d'accueil C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup, mais il y en a. Et euh, généralement, ils savent très bien faire leur métier aussi.